Donc moi je m'appelle Agnès Crépé et je travaille chez Fairphone et je dirige l'informatique et des activités de software engineering. Moi je m'appelle Alix Odieu, j'ai travaillé un an à Fairphone sur des projets de recherche entre autres sur le recyclage de l'or et je suis analyste et chercheuse pour le centre-ville d'Amsterdam. Donc on va parler de comment faire un smartphone éthique, en tout cas différent, durable, mais en insistant sur le fait que l'objectif c'est pas parler que de smartphone mais de l'industrie électronique. Parce que ce qui est vrai pour le smartphone, c'est vrai pour les voitures électriques, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de lever le voile sur toute, toute la complexité de l'industrie électronique et de montrer qu'on peut la faire différemment. Tout ce qu'on fait un Miner, a un impact. Miner, c'est un impact. Produire le téléphone, déplacer, tout ça, ça va déplacer de la matière, potentiellement polluer, utiliser en tout cas de l'énergie, donc émettre du CO2 ou il va falloir construire des panneaux solaires qui eux aussi ont leur propre impact. Et puis euh, le recyclage aussi, et ça, tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on produit, fabrique, a un impact sur euh, notre environnement. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas, qu on pas les, la technologie de créer un téléphone 100% durable. On peut vraiment s'en rapprocher beaucoup plus qu'on est aujourd'hui et il faut qu'on essaye. Parce qu'un téléphone, pas, ça ne pose pas sur un arbre. Un téléphone, c'est compliqué, c'est complexe. Et derrière, c'est des gens qui le fabriquent. Et bien souvent, en fait, on omet l'histoire de ces personnes-là. Euh, et si on, on, on s'écarte un peu du sujet du smartphone et qu'on pense aux voitures électriques, aux panneaux solaires, qui sont des solutions dites de transition énergétique, la réalité, c'est la même. On ne pense pas aux gens qui ont fabriqué, qui ont miné, qui ont extrait les minerais. Et donc l'objectif de, de, des projets dont on va vous parler, à travers la conception de ce téléphone, c'est de lever le voile là-dessus, pour une, éco une écologie dite décoloniale, pour essayer de montrer que c'est possible d'embarquer de, de, les gens sur toute la chaîne d'approvisionnement pour penser un projet différent. Je pense que euh, c'est très vrai que c'est justement parce qu'à la base, ce n'étaient pas des gens techniques qui ont monté ce projet, que ce projet existe probablement. Parce que je pense que c'est en euh, se disant « bon, il y a un problème, il faut vraiment qu'on arrange ça euh, », ils ont commencé. mais je pense que si du début, tu as une idée de la complexité de la chaîne de production des smartphones et des problèmes qui sont tellement intégrés dans cette chaîne, tu, tu commences pas en fait. Si tu es ingénieur, tu ne commences pas un projet comme ça. Non. Tu te dis, ouais, non, laisse tomber, c'est compliqué. On commence par euh, une prise électrique ou un truc comme ouais, ça. Voilà. Ouais. Un smartphone, ça contient à peu près 40 minerais, cobalt, euh, étain, ce genre de choses là. Donc, il euh, y a des problématiques d'extraction, jusqu'à le recyclage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des smartphones, on entend souvent dire, « Oui, mais tu vois, telle ou telle marque, ils sont super, ils font du recyclage. » Ouais non. Le recyclage, c'est une partie, c'est la fin de vie, c'est bien d'y être. Mais euh... Et encore une fois, Alix l'expliquera, le recyclage, ça cache beaucoup, beaucoup de, de, ouais. de grosses problématiques. Il y a beaucoup de travail d'enfants. Euh, à l'heure actuelle, Fairphone, on n'arrive pas à faire du recyclage euh, dans certains pays. On est obligé de le faire en Europe parce que c'est là qu'il peut être propre. Donc voilà, euh, nous, l'objectif, c'est de lever le voile sur tout ce cycle de vie. là ouais. Ce qui est intéressant avec les smartphones et l'électronique, c'est que quand tu lèves le capot et quand tu lèves le voile, comme tu dis, euh, tout ce que tu trouves, en fait, c'est presque tout, c'est problématique. La partie software, j'y reviendrai dans la présentation, euh, elle est parfois pas mise en avant, mais pour faire un téléphone durable, il faut que la partie logicielle suive. Et là, c'est vraiment fighter du, du monopole. Nous, on a entre de gros, deux gros monopoles, euh, le monopole des puces électroniques et le monopole Google, parce qu'on fait un téléphone Android. Et ça, ça me plaisait, le challenge d'aller euh, lutter contre l'obsolescence programmée face à Google et aux fabricants de puces, je trouvais ça génial. Quoi. En fait, l'objectif, c'est pas de faire un Fairphone euh, qui soit top, L'objectif, c'est que Samsung fasse pareil, c'est que Apple fasse pareil. L'approche de Fairphone, c'est un design systémique. Et le système, ce n'est pas un, un Fairphone, c'est l'industrie électronique. Et en ce sens, euh, euh, on est très transparent sur là où on en est. Euh, en 2019, on était à 32% de, de, de, des, des, des minerais sur lesquels on s'intéresse, euh, dit équitables. On, on essaye d'arriver à 70% en 2020-2021. Donc on n'est pas parfait. Voilà. Et ça, ce n'est pas. Ce n'est pas un problème de ne pas arriver au 100 euh, par contre, ce serait un problème de ne pas s'intéresser à l'influence des autres partenaires. Et ce qu'on mesure comme indicateur, c'est le nombre de personnes qu'on a influencées. Est-ce que Philips, Nokia, euh, Samsung ont rejoint nos programmes de Fair Gold Ce genre de choses. Euh, parce que voilà, si Fairphone disparaît dans 10 ans, ans ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si d'autres ont pris le relais. Euh, moi, j'ai fait des études de physique et c'est 10 de filles. Donc euh, oui vraiment que presque que des hommes blancs dans la tech autour de moi mais ce qui est je trouve assez intéressant c'est que moi j'ai grandi en grande partie à Amsterdam aux Pays-Bas, je suis moitié néerlandaise et j'ai jamais ressenti enfin au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a quelque chose quand même mais je me suis jamais posé la question en me disant voilà, je vais faire la physique, est-ce que c'est bizarre Je me suis jamais senti personnellement stoppée ou euh, voilà, j'aimais les maths, j'aimais la physique et je me posais pas de questions et j'ai fait mon master à Paris et là, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations avec euh, des professeurs plus âgés qui, euh, qui étaient pour moi très étonnantes. Et oui, il y avait clairement, euh, ben, le sexisme se sent et ça peut être très désagréable. Et je pense que si tu grandis là-dedans, ça, ouais, ça a un gros impact. Je pense qu'il y avait plus de femmes. Donc moi, encore une fois, je suis plutôt sur l'ingénierie logicielle, donc plutôt le monde des développeurs et des développeuses. Et il y avait, je pense, plus de développeuses, euh, parce que quand j'ai commencé à bosser, il y avait encore beaucoup de femmes qui avaient commencé euh, leur carrière dans les années 80. Et il faut savoir que dans les années 80, il y avait plus de femmes dans le, en développeuse. Quoi. Et à l'arrivée de l'ordinateur personnel au milieu des années 80, l'ordinateur personnel s'est fait accaparer dans la famille par plutôt les papas et les petits garçons. Et du coup, ça a éloigné beaucoup les filles de l'informatique, en tout cas de l'objet logiciel. Et du coup, c'est triste à dire. Pourtant, je suis partie d'une association qui s'appelle Duchesse France et qui, euh, qui essaie de promouvoir la place des, des femmes dans la tech, etc. Mais euh, je pense que j'en vois moins. Après, il y a plus d'initiatives qui essayent de les visibiliser. Et ça, c'est bien. Euh, avec mon asso, voilà, on fait beaucoup de trucs pour euh, essayer euh, de proposer à des filles d'être speakers dans des conférences, on les coach, etc. Donc, c'est cool. Euh, mais en fait, il faut s'y prendre vachement tôt. Euh, on fait beaucoup d'interventions dans des collèges et Combien de fois dans un collège, j'ai des, enfin des jeunes filles qui m'ont dit « Mais en fait, euh, euh, les garçons développeurs, ils mangent des pizzas, euh, et c'est que des garçons. Euh, » voilà. Ben enfin, voilà Il y a plein de stéréotypes, il y a beaucoup de stéréotypes dans le monde de la tech. Euh, et ce n'est pas que pour les femmes, euh, il y a beaucoup d'hommes blancs, euh, euh, jeunes. Voilà, donc il y a tout un tas de stéréotypes qu'il faut arriver à casser. Et, euh, et je pense que c'est une vraie problématique. Heureusement, il y a des gens actifs, euh, mais euh, ce n'est pas gagné. Hein. Donc, il y a un boulot à faire très en amont. J'ai fait un, un voyage pendant un an. J'ai bossé trois mois en Indonésie. Et là, j'avais euh, à peu près des cours d'informatique et j'avais 50 de femmes. Je me « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi <rire> Comment vous avez fait ?» Et en fait, je me suis fait deux potes là-bas, deux potes indonésiennes qui me disaient bah, « En fait, nous, euh, quand j'étais petite, euh, nos, nos, nos, notre maman et notre papa nous apprenaient à réparer des voitures. » On n'a jamais été freinés vis-à-vis -vis de la technique. Et ça, je trouve ça génial. quoi. Je pense que dans la culture occidentale, on n'apprend pas aux petites filles à réparer les voitures. Et ça serait bien qu'on le fasse plus.